Dans cette deuxième vidéo, je voudrais vous parler de quelque chose d'extrêmement important si vous êtes une personne timide et que vous voulez partir sur des bonnes bases. C'est de ne pas confondre la timidité avec l'intimidation. L'intimidation, c'est vraiment l'émotion que vous ressentez parmi les autres. Par exemple, vous êtes dans un cocktail, vous ne connaissez pas grand monde et vous avez cette appréhension de vous retrouver parmi les autres, ou vous croisez une personne qui vous impressionne, votre directeur ou la personne dont vous êtes amoureux, et vous ressentez cette émotion d'être face à la personne, et c'est une émotion qui va se traduire de manière physique. Donc vous allez ressentir des palpitations, des rougeurs, des absences, des tremblements. Donc ça, c'est vraiment l'émotion de l'intimidation. La timidité, c'est différent. La timidité, c'est la posture que vous allez adopter par rapport à cette émotion. Donc la timidité, elle est déjà beaucoup plus mentale. C'est par exemple toutes ces pensées angoissées que vous pouvez avoir quand vous ressentez l'émotion d'intimidation face aux autres. Le timide est une personne qui va ressentir souvent et de manière très intense l'émotion d'intimidation. En réalité, le timide a peur de l'intimidation. Le timide a peur d'avoir peur. Si vous me dites que vous voulez vous débarrasser de la timidité, je vous dirais « ok, c'est tout à fait possible de vous débarrasser de la timidité ». Mais si vous me dites qu'à partir de maintenant, jusqu'à la fin de vos jours, vous voulez ne plus jamais ressentir cette émotion désagréable qu'est l'intimidation ben, c'est pas possible. Ou alors vous n'êtes vraiment pas constitué comme les autres êtres humains, parce que l'émotion d'intimidation, c'est juste normal, ça fait juste partie de la palette d'émotions que nous avons tous en tant qu'êtres humains. Donc c'est vraiment important, parce que si vous focalisez sur l'intimidation, si vous vous dites que vous voulez absolument supprimer cette émotion désagréable et inconfortable qu'est l'intimidation, ben, vous n'allez pas y arriver, vous allez être frustré. Faites la comparaison avec la colère. Lorsque vous ressentez de la colère, vous n'êtes pas obligé de partir tout de suite dans des comportements complètement incontrôlés. Vous gérez votre colère. Eh bien, c'est la même chose avec l'intimidation. Vous pouvez très bien mettre en place un mécanisme où lorsque vous allez ressentir l'émotion de l'intimidation, vous n'allez plus partir obligatoirement dans des effets de panique. Vous allez gérer. Dépasser la timidité, ce n'est pas supprimer l'intimidation. Dépasser la timidité c'est apprivoiser l'intimidation, c'est l'intégrer, c'est vivre avec tout simplement.